De nouvelles modifications viennent d'apparaître sur le PTR Bon, il y a des trucs qui sont dataminer, etc. par les équipes de WED Mais comme chaque mercredi, on a pas mal de nouvelles sur la direction de l'équilibrage Des nouvelles classes, des nouveaux sorts, que ce soit en PvE ou en PvP On va voir ça tout de suite dans cette vidéo Comme d'habitude, c'est chapitré, donc t'as juste à aller mater la classe qui t'intéresse Si tu veux voir qu'un truc en particulier, sinon je t'invite à être curieux et découvrir toute la vidéo ensemble C'est parti Et du coup, on va commencer par du... Full PVP et par le DK en l'occurrence. Donc au niveau du DK 100, qui de toute façon n'est joué nulle part en PVP, parce que bah c'est pas fort en 2v2, c'est pas fort en 3v3, et en RBG, tu te fais prendre les bases trop facilement, etc. Tu peux pas vraiment défendre une base. Donc il n'y a pas vraiment d'utilisation de DK 100 en PVP, mais il y a également quand même des petites modifications dessus. Donc c'est parti pour voir. Ils ont retiré le 100 par le 100 pour remplacer par le 100 par le sang. Donc désormais le nouveau talent d'honneur c'est que ta frappe au cœur fait 60% de dégâts supplémentaires mais te coûte 3% de ton max de points de vie. Donc en gros, basiquement, ce que ça veut dire, c'est que si tu prends ça, tu vas taper plus fort sur tes frappes au cœur, et le but, c'est que tu puisses taper un peu plus fort en décaissant en PVP, parce que tu tapes pas assez fort. Ensuite, on a l'aura de décomposition, qui est désormais uniquement pour le décaissant, qui est un petit peu plus courte qu'avant, mais qui a toujours le même système. Donc en gros, si tu choisis l'aura de décomposition, tous les ennemis qui sont autour de 8 yards ont leur HP Max qui descendent petit à petit, ils perdent 3% de leur HP Max toutes les 2 secondes, sur un maximum de 5 stacks, et ça dure pendant 6 secondes. On a également un up au niveau de Last Dent, qui est le talent d'honneur sur la rune dansante. En gros, ce que ça dit, c'est que ça va réduire le cooldown de ta rune dansante par deux. Mais il y a un petit effet négatif, euh, ça réduit la durée de 25%. Avant, ça réduisait la durée de 50%, donc tu l'avais deux fois plus souvent, mais deux fois moins longtemps. Désormais, tu l'as deux fois plus souvent, c'est juste qu'elle est moins efficace d'un quart. Ce qui désormais, est désormais déjà un petit peu plus sympa dessus. Ensuite, on a Necroticora qui est passé uniquement sur Oli, Donc, euh, évidemment, ça marche plus sur l'aspect. Euh, c'est plus en SP 100. Et on a Strangulation, désormais accessible à toutes les SP du DK et qui a moins de portée avant. C'était 30 mètres. Désormais, c'est 15 mètres. Pour rappel, c'est ce qui permet de silence les ennemis. Ensuite, au niveau du dégât Frost, on a Bitter Shield qui fait que ta chaîne de glace réduit également la hâte. C'est énorme, de 12%. Et quand tu fais Frost Strike. Tu remets la durée de ta chaîne de glace Ce qui est, qui est beaucoup trop fort Parce que du coup tu avais des chaînes de glace infinies Et en plus tu énerves de 12% la hâte Il y a des classes, elles vont pleurer Slow perma plus hâte perma slow Genre t'as envie de te tirer une balle C'est vrai que jouer contre un déca-gif c'est vraiment <rire> C'est pas forcément très marrant Et là ça va, ça va amplifier ça, Le déca-frost va être Ça va être strong, hein. clairement Déjà qu'actuellement c'est vraiment pas mauvais Surtout en 2v2 alors, même en 3v3 d'ailleurs, c'est pas mauvais. Euh, après que ton hiver impitoyable, donc on a Death of Winter qui a été up parce qu'en gros, ils ont retiré la partie qui réduit le radius. Pour rappel, Death of Winter ça fait que, après que ton hiver impitoyable fasse des dégâts 5 fois sur une cible, ils sont stun pendant 4 secondes. Hiver impitoyable a son cooldown qui a augmenté de 25 secondes pour compenser le fait que ça ça, parce que évidemment c'est fort. Et avant ça réduisait son radius de 5 mètres, ce qui est beaucoup. Et désormais ce n'est plus le cas, donc ça va être. Très fort, ça va être très très fort. Là, DK des cas, des cas Givre en PDP, ça va Ça va vraiment casser des bouches. Hein. Prépare ton DK Givre, honnêtement. Alors, ensuite, euh, ton Hiver Impitoyable et tes chaînes de glace. Nanananananan. Il euh, y a eu une petite modification qui passe de 5 mètres à 8, euh, à 8 mètres. Donc, en gros, euh, sur la partie qui fait que toutes les cibles dans une portée de 8 mètres sont affectées par des shields quand Hiver euh, Impitoyable est lancé. En gros, quand tu fais Hiver Impitoyable ou chaîne de glace, tu routes la cible sur place pendant 4 secondes. Donc, ça, ça a été EP du coup. Et on a également Delirium qui a été modifié. Qui faisait qu'avant, ton Holding Blast et ton Frost Strike mettaient Delirium sur la cible. Qui faisait en sorte que ça réduisait la vitesse de récupération des cooldowns de CD de mobilité. Je stackais jusque deux fois, de 25% 25%. Désormais, c'est Holding Blast uniquement qui le fait. Il applique Delirium qui réduit la recovery rate, donc directement la vitesse de récupération des CD de mobilité de 50% pendant 12 secondes. Avant ça durée pendant 15 secondes. Et ensuite, on a du coup Transfusion qui a été retiré qui fait que ça génère 20 de puissance runique. Et le coût de, euh, des puissances runiques de Death Strike sont réduits de 50% pendant 7 secondes. Ok. Ensuite, on a le DK en PvP, toujours. Donc énormément de modifs PVP. Hein, points Ils sont à fond sur le PVP. J'espère qu'il y aura également d'autres modifs que les talents d'honneur, mais on verra bien. Alors, on est à.. Doom Burst, qui fait que Sudden Doom, donc en gros tes procs euh, qui font que tu peux faire des voiles mortelles, etc. Font en sorte que ton prochain voile Mortel burst deux blessures purulentes sur la cible Et réduit la vitesse de déplacement de la cible de 45% par burst Ça, Donc en gros tu peux, euh, si tu as deux blessures purulentes, hein, ce que tu auras de toute façon au moment de ce proc Parce que tu vas faire en sorte de tourner autour, tu vas réduire de 90% la vitesse de déplacement pendant 3 secondes Tu vas mettre un slow énorme et en plus du coup tu vas proc, tu vas péter tes blessures violentes donc tu vas augmenter tes dégâts. Ensuite on a Life and Death quand la cible est affectée par une, euh, par, euh, par, ta maladie quoi, et elles sont soignées, tu es également soigné pour 5% de ce montant. De façon additionnelle euh, ta peste érupte, donc explose pour 400% des, normaux, des dégâts normaux de l'éruption quand c'est dispel. Avant c'était au niveau de tes blessures purulentes et c'était 10% de ce montant Désormais du coup c'est passé au niveau de la peste hein. C'est la grosse modification au niveau de ce talent On a Necrotic Strike qui a été retiré de PVP à, à, à rien Donc Necrotic Strike c'est le truc qui fait que tu bloques les heals que la personne va recevoir en gros Et on a désormais Necrotic Wounds donc Pour rester un petit peu dans ce même état d'esprit Donc quand tu burst une blessure purulente sur la cible Ça va le convertir en une Necrotic Wounds Qui fait que tu absorbes 5% des heals que la personne va recevoir Pendant 12 secondes et te so pour le montant absorbé Quand l'effet se termine C'est monstrueux hein. Maximum 6 stacks Donc 30% De bleu heal bloqué Et que tu vas recevoir toi 30% je sais pas si tu te rends compte, c'est monstrueux. Et ajouter un stack ne réfraîche pas la durée. Mais, waouh, <rire> c'est st... stonk. Hein. Donc là, tu plus besoin de prendre des necrotic Strike, tu pourras prendre des necrotic Kung, et ça s'applique au niveau des blessures purulentes. Et ensuite, on a Raise Abomination, qui passe de 1,5 minutes à 2 minutes de cooldown, et c'est à peu près tout. Donc ça, c'est un nerf au niveau de... de ce cooldown, qui passe de 1,5 à 2 minutes. Ce qui est quand même assez gênant hein, sur un un Ensuite, on a l'avancée de la mort. Non, il n'y a pas eu de changement. Hein, c'est juste, euh, ils ont mis des systèmes de charge, mais euh, pas de modification particulière. Ah, si par contre, il y a les nouveaux talents d'honneur pour tout le monde, apparemment. Ouais, c'est ça, exactement. Ce qui fait que avancée de la mort, mort et décomposition et le grip ont une charge supplémentaire. Ouf. Ça peut être fort ça honnêtement Ça peut être vraiment fort suivant les situations hein, Même en RBG ou autre euh, Si tu peux faire des beaux grappes aussi euh, Et que tu peux en faire deux à la fois Imagine sur une cyclone, tu fais grappes Boum T'as euh, un premier prêtre qui bum Boum Jeter deux personnes en vide Ça peut être très très fort hein. Et on a Spell Warden Qui fait que Rune of Spe Spell Warden Est appliqué Avec 100% de son effet donc Qui est désormais disponible pour tout le monde on a le chasseur de démons qui a une modification au niveau de Blood Moon, le talent d'honneur qui a été pas mal remodifié pour Shadowlands, qui fait que consumer la magie affecte des armées, tous les ennemis autour de 8 yards de la cible, donc en gros quand tu vas dispel quelqu'un, ça va également dispel les gens autour, et ça te donne 5% de leash pendant 5 secondes. Alors 5% de leash, je crois pas que ça change vraiment grand chose honnêtement en PVP, c'est plutôt le côté, euh, bah tu vas pouvoir faire un dispel de masse si les gens sont proches. Et voilà, c'est surtout ça qui va être intéressant et très situationnel. Honnêtement, euh, je pense pas que t'auras trop trop de cas où tu vas le jouer, parce que 8 yards c'est proche, et avoir des gens qui sont vraiment proches en PVP, vu que ça dépend que de leur positionnement, c'est pas évident à voir. Mais bon, à, à voir hein, sur la suite ce que ça peut donner. Ensuite, au niveau du drood, on a Stellar Drift qui a été encore un petit peu re upé depuis que ça a été nerfé, donc il fait que ton Starfall fait 50% de dégâts supplémentaires, il te permet de casse pendant que tu te déplaces, donc c'est actif et à 15 secondes de cooldown, donc il l'avait passé de 0 à 15 et désormais il le passe de 15 à 12 secondes, donc ils l'ont re un petit peu, histoire que c'est un petit peu plus compétitif. On a Prickling qui a été retiré des talents d'honneur, qui fait que ton mass route fait des dégâts. Nanana. Et on a Starburst, un nouveau talent d'honneur, qui fait que Starfall a une chance de faire tomber des étoiles à côté. Les ennemis qui tombent au contact euh, d'une étoile qui explose sont knockback, donc sont repoussés en arrière. Et ils prennent 289% de spell power et ça te génère également de l'astral power. Pour l'instant, on ne sait pas combien. Mais en gros, euh, du coup, on a un nouveau talent d'honneur qui fait que tu as des chances d'avoir des étoiles qui tombent et les ennemis qui se les prennent, se prennent des dégâts et sont knockback. À voir ce que ça a donné. Il hein. faut vraiment checker les vidéos et tout, mais ça peut être vraiment fun. Ça va ça vraiment être cool le PV sur, sur 9 points avec tous les nouveaux pouvoirs et tout. Hein. On va voir d'ailleurs sur Chalet MLM, il y a des trucs en dessous aussi. Ensuite, au niveau du chasseur, on a Wailing Arrow qui a été euh, modifié. Donc avant, c'est la durée et ça a silencé. Pendant 5 secondes, désormais, c'est jusqu'à annulation. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. mais En tout cas, il y a plein de modifications, donc on va pas trop s'y attarder. Mais ça, pour rappel, c'est le pouvoir que tu as sur l'arc de Sylvanas. L'arc de Sylvanas va te donner un pouvoir spécifique. Tu vas pouvoir avoir une compétence en plus. Et du coup, c'est des modifications au niveau de cette compétence-là. On va attendre la version finale parce qu'ils y touchent pas mal, mine de rien. Au niveau du mage, pas de modification à part au niveau des pouvoirs d'animal, Mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Renewing Miss qui est désormais basé sur l'attaque speed. Honnêtement, je comprends pas trop ce que ça veut dire parce que de toute façon c'est le truc que t'as en Miss weaver je, je vois pas trop, je vois pas trop le bail là-dessus au niveau de l'attaque speed. Je comprends pas trop ce que ça veut dire euh, parce que de toute façon ça restera toujours instantané. Donc c'est peut-être que ça va caster plus vite, si tu... mais c'est déjà le cas. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas, pas bien compris. Si quelqu'un a la réponse en commentaire de la modif, s'il y a une modif au niveau du Monk Mistweaver, c'est avec plaisir que je la prends. Ensuite, on arrive sur un gros bloc qui va faire pleurer pas mal de joueurs de h -PAL. Donc en gros, pour la faire course, ils ont un problème avec l'état actuel du h ce qui est complètement normal. C'est qu'à l'heure actuelle, un H-PAL, surtout s'il est 20 tirs, il va burst à 20, 22 k en mode de cible. Enfin il va verser très très haut, enfin 22k c'est quand t'as le pride et la BL. mais en gros tu vas faire très très mal quand t'as ton pouvoir 20 tir Ce qui fait que quand tu veux faire des clés hautes, quand tu veux faire des... même du MDI, des clés rapides Quand tu veux même progresser en raid, t'es obligé de prendre des h sur les boss qui ont du DPS check Par exemple Denatrius, il étaient obligé de prendre 2 H-PAL 20 tir Parce que ça a trop d'apport DPS et sans ça tu passes pas les, Tu pouvais pas passer les gros boss de gear check c'est le cas du coup dans un peu tous les contenus en PVP tu le joues Kyrian donc c'est un peu moins gênant parce qu'évidemment euh, bah, tu peux pas rester dans ta zone si les gens ils sont à l'autre bout de l'arène ils ont juste à attendre et c'est un gros cooldown mais en gros le paladin il perd peu de mana, il a des gros dégâts et en plus il a un burst exceptionnel en étant 20 tiers et alors, actuellement il est très méta parce il a des très bons cooldowns, il a des réductions de groupes de raids etc, il perd peu de mana des réductions individuelles, enfin bref h actuellement c'est très très fort du coup il s'adresse à ce sujet on va voir comment ils s'y adressent. Alors Ils se disent qu'ils vont réduire les damage et healing De 8% de toutes les compétences là Donc euh... Donc on a jugement, on a le bouclier, on a, on a un petit peu tout, hein, on a un petit peu tout au niveau du H-PAL qui a été nerf, la consacre, le bouclier du vertueux, etc. etc., etc. Donc ça c'est au, euh, au niveau des sorts qui, qui feront des dégâts, hein. là on a là, au niveau des dégâts. Et également au niveau des autres sorts de dégâts, donc un petit peu plus forts, genre le jugement, le marteau du Kourou et HNLO, on a une réduction des dégâts et de heal de 10%. Donc, réduction des dégâts de 8% sur un peu tout, réduction des dégâts de 10% là-dessus, et également des soins sur les trucs qui soignent, qui sont dans cette liste-là. <rire> et on a également infusion euh, de, de lumière, qui fait que les coûts critiques de ton Orion réduisent le coût de ton prochain euh, Flash of Light de 30%, et font en sorte que ton prochain Holy Light génère un de puissance sacrée. Avant, ça fait en sorte que tu réduisais ton Flash of Light de 30%, et augmente les soins de ton prochain holy Light de 30% désormais ça va juste générer 1 de pouvoir également autre nerf du coup au niveau du talent Crusader Smite qui fait que ta frappe du croisé réduit le cooldown de ton orion sacré de 1,5 seconde désormais c'est 1 seconde donc en gros pour l'instant la modif c'est de dire que tu feras moins d'orion sacré nettement parce que du coup bah, ta frappe du croisé qui réduit les cooldowns c'est un truc qui, bah, qui te permettait de faire énormément de heal au niveau de l'orion sacré on a également une modif a la fin là, qui va faire en sorte que ton flash of light, donc ton, euh, ton flash heal, euh, comment on appelle ça en français Je sais même pas, éclair lumineux Enfin en tout cas ton flash heal en paladin, il va soigner beaucoup plus fort, 168 à 202%. Bon, évidemment jusque là tu l'utilisais pas pour soigner et ça te pompe un max de mana. D'ailleurs, ta frappe du croisé a également un coût qui a été augmenté de 9% du base mana à 11%. Donc ça veut dire qu'en H-PAL, 1, tu vas taper moins fort, tu vas soigner moins fort sur certains trucs, tu vas récupérer moins vite ton orient sacré. Par contre, tu vas soigner plus vite, tu vas soigner plus fort avec ton flash heal. Bon, évidemment, c'est pas un game peintre que tu as très envie de voir. Moi, je suis vraiment contre ce genre de modif parce que je trouve que quand tu joues une classe, même si elle est très forte... Parce que indéniablement, on est obligé de prendre un h dans les très hautes clés, on est obligé de prendre un h si on veut faire du MDI, des rushs de trucs, etc. Si tu veux faire des boss rapidement, t'es obligé de prendre un h c'est clair, h est très fort, mais du coup, quand t'es un joueur d'une classe, voir juste des nerfs sur celle-ci, ça fait chier. Le fait il tape trop fort comparé à tous les autres healers, c'est effectivement quelque chose qu'il faut adresser. Parce que sinon, ça veut dire que tu es obligé de jouer à h pour certains types de contenu. Et ça, évidemment, c'est gênant pour les autres healers qui ont envie de jouer autre chose. Ça, on est bien d'accord. Mais dans ce cas, -là, il faut faire des refontes, il faut faire des modifications de gameplay, il faut faire des trucs intéressants, il faut donner envie aux joueurs. Si tu fais que de nerfer une classe purement et durement, comme là, ça, ça donne pas envie. T'as pas envie de jouer une version, une, une version moins bonne de ce que tu jouais avant, purement et bêtement. C'est relou, c'est pas agréable, c'est vraiment frustrant quand t'es un joueur et que tu vois que des nerfs au niveau de ta classe. Donc, euh, voilà, je comprends, honnêtement, je comprends vraiment l'idée. C'est vrai que d'avoir un seul leader qui est jouable euh, sur, dès que tu arrives sur du contenu HL, enfin, very HL, ça fait chier. Mais bon, euh, faites une euh, ne refais pas juste sa classe. Ça, ça donne pas envie de jouer une, une version de sa classe qui est juste moins forte, euh, purement et bêtement. Quoi. Ça, je trouve ça dommage, honnêtement. Du prêtre on a une modification au niveau du talent d'honneur en DC, du coup. Inner Light and Darkness. Donc, pour rappel, c'est le truc qui fait que tes heals coûtent 15%. On a de, moins de mana quand t'es en Inner Light et en Inner Darkness, tes spells et ton expiation ont des soins qui sont augmentés de 10%. Donc, des dégâts et des soins qui sont augmentés de 10%. Et tu es actif pour passer d'une forme à l'autre. Du coup, c'est sur un cooldown de 12 secondes. Au niveau du prêtre sacré, on a une modification de Symbol of Hope. Donc là, c'est la, la nouvelle version du, du nouveau truc, on ne sait pas trop ce que ça va donner et je pense qu'il aura des plays de ouf autour, mais ça sera sûrement niche comme utilisation vraiment intéressante à voir. Mais c'est le truc qui permet de récupérer 60 secondes sur ton CD DEF majeur de tous les membres de ton raid. Et désormais, c'est passé de... et qui permet également de récupérer du mana qui passe de 12% de leur mana manquant à 18% de la mana manquante. Donc avoir les plays qu'on aura autour, avoir voir si euh, la, le gain de mana ça sera insane et on aura vraiment besoin de ça. Dans le raid, en tout cas du coup ça a été EP, donc symbole of qui passe, donc symbole de l'espoir qui passe de 12% à 18% de la mana. J'ai vraiment hâte de voir les, les plays et tout que je pourrais faire autour de ce nouveau talent d'honneur. Et on a le talent PVP qui était très fort, on va pas se mentir. Gritter fade, 45 secondes de cooldown qui fait que quand tu fais ton fade, ça augmente ta vitesse de déplacement de 50% et fait en sorte que la plupart des coups de mêlée, de distance et de sort rate, ça a duré pendant 4 secondes, ça dure désormais pendant 3 secondes. Là on passe de 0 à une charge mais parce qu'ils aiment bien mettre ça partout donc c'est également le cas pour le jeu d'esprit. Et on a également des nouveautés sur les pouvoirs légendaires, donc on a celui sur les failles, qui fait qu'à chaque fois que tu vas faire ton mot de mort, l'efficacité de ton non, faille guardian donc euh, de ton pouvoir des failles quand t'es faillé, augmente son efficacité de 25%. Honnêtement, vu les légendaires que tu pas du moins mon SP, ça m'étonnerait fortement que tu le joues. En disco tu joues 20 tirs euh, Je sais pas J'ai du mal à voir en quoi ça sera si bien que ça euh, Peut-être juste pour boost à fond quelqu'un oh, Ça c'est possible mais, euh, mais les légendaires ASP sont vraiment bien bon, Et de là est-ce que tu la bêtes pour toi-même ça me choquerait un petit peu Juste pour faire par ça un mec sûrement Et on a également celle sur le 20 tirs Qui fait que ton 20 tirs a désormais donc, ton mind game Donc tu as une charge en plus de jeu d'esprit Donc désormais tu n'auras plus une charge mais deux charges De jeu d'esprit et son temps de cast Est augmenté de 50% alors pour du PvP, pourquoi pas Mais pour du PvP, c'est fort, mais sinon, je vois pas trop l'utilisation. Donc, euh, à voir, mais ça me paraît pas stonk pas euh, ni intéressant comparé aux autres légendaires, sauf pour faire du PvP. Auquel cas, ça peut être vraiment fort par contre. Mais bon, après avoir, parce que le temps de casse plus long, c'est un peu relou, mais. Bon, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, du coup, tu prends un dispel qu'un et si t'en mets deux à la suite, bah la personne est un peu triste et ça fait très mal, man game. Donc, à voir ce que ça peut donner. Peut-être, euh, par exemple, tu t'infues, tu fais man game, man game, ça peut vraiment être loup. Parce que, du coup, si t'en du dispel le premier, bah tu peux pas dispel le second, ça peut être loup. Shaman, Shaman LM, grosse modification et d'ailleurs également qui a l'air de marcher sur l'aspect resto. Requiert Shaman élémental. Donc, euh, bon, normalement ça devrait marcher qu'en spé et LM. En gros, un LM, quand tu vas faire ton Orion, s'il se fait dispel. Déjà il, il s'applique plus souvent, déjà c'est fort. Ensuite s'il se fait dispel, t'as une explosion volcanique sous la cible qui va la bump, et qui va faire 300% de spell power. Donc c'est exactement comme en XP, exactement comme en démo, si tu dispels désormais le, le générateur, donc la dot du Chameleon, tu vas te prendre un tarif. Honnêtement, Chameleon était déjà très fort, et effectivement une des seules mécaniques de bien tourner autour, c'est de dispel à chaque fois en cooldown l'orion de flamme. T'avais pas de nerf à le faire, il fallait à tout prix le faire, sinon tu te fais démonter. Et mine de rien, malgré ça, tu trouvais quand même beaucoup de Chamelems qui, qui trouvaient bien. Alors, ce soit forcément top 1, mais ça tourne bien, parce que tu peux mettre des énormes bursts avec ta surcharge, avec ta réplique, avec euh, etc. Et du coup, tu mets quand même des, des énormes bursts instant, et en PVP, le burst instant... Ça c'est Après, il y avait ça en SP, il y avait ça en démo. Pourquoi il n'y avait pas ça en chamelay bah, Effectivement, ça, ça paraît complètement logique. Donc, je trouve ça normal. Mais du coup, il va bien falloir faire gaffe quand tu dispels l'orient de cham. Et ça, ça va devenir un talent complètement incontournable, indispensable. Très fort en arène et en RBG. Là, le cham, il va se faire plaisir. Il va se faire grave plaisir avec ça parce qu'il ne pourra plus se faire dispel. Donc, il va falloir faire ses procs de lava burst en veux-tu en voilà. Ça risque d'être vraiment très strong. Démo on a Rapid Contagion, qui a été changé de texte rapidement pour que ce soit un peu plus clair, et qui a été boosté de 30 à 33%, ça change pas grand chose, mais pendant les 15 prochaines secondes, tes dégâts sur le temps euh, s'appliquent 33% plus souvent. Alors déjà que les dots ont été upés, désormais ça, ça a été un petit peu upé, c'était déjà joué malgré que les dots font pas de dégâts, parce que c'est dur en fait de réussir à full cast des extases en PvP, parce que tu peux te faire kick, loss, stun, etc., etc donc c'était déjà pas mal joué pour mettre de la pression que ce soit en RBG ou en arène classique donc là ça va être très solide donc il y a moyen que ce soit vraiment sympa de jouer un Affli de nouveau en arène et en RBG ça va être toujours aussi incroyable, avoir aussi Destro parce que Destro il va être très très fort en RBG Ensuite on a le guerrier, donc le guerrier a eu un up de son exec de 134 à 147%, ça c'est énorme hein. ça fait beaucoup de dégâts sur l'exec Exec évidemment c'est le sort iconique du guerrier, ça fait mal, ça finit les monstres, tu peux le mettre à partir de 35% etc A voir si ça applique ou pas sur Condamn, à la base ils avaient dit que non, à voir si euh, Condamnation en Ventir ça s'applique également dessus c'est pas clair honnêtement pour moi, donc je peux pas l'affirmer ou le désaffirmer, il faudra voir sur la suite. Mais, en tout cas l'up d'Exec euh, de euh, a été bien augmenté en guerrier, ça, ça me fait grave plaisir, parce que guerrier était un petit peu en dessous numériquement. Overwatch a été retiré, le talent d'honneur, ça c'est dommage parce qu'il était vraiment très cool, qui fait que quand tu ton pote, il gagne également un spell réflect pendant 5 secondes. Et on a Warbringer, qui est là, qui fait que quand tu charges un ennemi, ça a fait une shockwave, qui fait que ça va le route sur place. Et les gens autour de lui Donc en gros ça par exemple faire VG etc Tu pourras faire des mass routes juste en chargeant dans le tas Donc ça peut être cool Après il y a plein de talents d'honneur très très forts en guerrier À voir si ça arrivera à tenir ou pas par rapport au reste et du coup, ça sera tout pour cette vidéo sur les nouvelles modifications, donc les petites modifications d'équilibrage. Je vais également refaire des vidéos un peu dédiées pour les légendaires de chaque classe qui vont pas tarder à arriver, mais j'attends que ce soit un peu plus équilibré. Je te laisse me dire tout ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi sur des discords, etc. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite.